Des poissons, donc ils semblent aller mieux, ils bougent mieux, euh, ils, sont, ils ont toujours des blessures. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été récupéré de l'eau du bassin à laquelle ils sont habitués et on a séparé, oust, <rire> on a séparé euh, en plusieurs parties puisque nous n'avons plus de siphon pour le moment. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là, on a Hubble. Euh, qui est dans son seau, on voit qu'il euh, y a beaucoup de déjections et il faudrait les virer. Normalement, logiquement, on prend un siphon et on enlève les, les cochonneries du, du bac hôpital et on rajoute de l'eau euh, ramenée à température euh, ambiante et puis euh, déchlorée, c'est-à-dire qu'on l'a laissée reposer. Nous, on a pris l'eau du bassin, c'est celle à laquelle ils sont habitués, mais elle va être un peu plus fraîche. Donc on a prélevé l'eau du dessus euh, de ce seau-là pour la mettre dans un saladier, puisque deux, deux poissons en même temps, on a deux seaux une bassine, là on est limite. Donc on l'a mis dans un très très grand saladier, c'est l'eau à laquelle il est habitué. Euh, que ce soit au niveau de la composition, de la température, etc. c'est la même. Et ça dans le rouge, dans la cuvette rouge, c'est l'eau du bassin. Donc qui est actuellement encore un peu trop euh, froide par rapport au reste. Ce que je vais faire pour limiter le stress pour lui, c'est l'attraper... Euh, badigeonner de bétadine, euh, d'isobétadine, donc de la bétadine euh, gel avec euh, de l'iode euh, et vite le remettre dans l'eau propre de lui, enfin à peu près propre quoi pendant ce temps là, euh, mon mari va virer le reste de l'eau où il y a les déjections qui sont tombées au fond puisque nous n'avons pas pu s'y et un peu plus tard on remettra de l'eau du bassin je vais la mettre progressivement, euh, verre par verre pour l'acclimatation et on va faire pareil, donc je vais vous montrer quand même un petit peu où, euh, où on est Brewster. Donc Brewster qui est toujours vivant, qui est encore un peu, euh, un peu fatigué. Et euh, bon là il nage pas pour le moment mais euh, on l'a vu nager ce matin. Et euh, ça reste toujours un petit, peu, un petit peu délicat pour lui. Je vais donner la bétadine euh, à Jérôme qui tient la caméra et il m'en mettra sur la main. T'es prêt Bon allez vas-y mets, mets tout de suite toi. Plutôt vers les doigts parce que voilà. Alors, allez Adèle, je sais, c'est stressant, tu vas pas aimer la blague. Hop. Donc, je, délicatement, dans le sens des écailles. Non, bah alors là, alors virez les chats vous faites ça. Hop, voilà, je lui mets sa bitadine et c'est bon. Je sais, t'aimes pas ça. Voilà, bonhomme. Voilà, courage. Alors, je n'avais pas précisé, je crois, je me suis lavé les mains avant, je me laverai également les mains après. Donc voilà, Hubble a eu son soin. Je revérifie toujours un peu comment il réagit euh, juste après. Bah gros coup de stress, il nage pas trop, il est pas content. Moi j'ai essayé de faire délicat. On va faire une petite pause, le temps de faire ce que je vous ai dit, de changer un peu euh, l'eau des sauts et je vous remontrerai euh, ce que ça donne pour la suite. Oh. Alors, oh là ouais. Donc il y avait des, quand même des, des belles blessures chez euh, Brewster. Donc voilà. Allez courage Hop ça arrive C'est pas très facile à manipuler Alors les gens généralement ils y vont contre en tige C'est quand même plus délicat je vérifie aussi Sa nageoire parce que s'il y a une pourrissure il, euh, il faut agir Voilà oh, petit bouchon. Donc là c'est de l'eau Qui vient d'ici hein, qui vient du. Euh, je l'ai changé de récipient mais c'est le même euh, C'est de l'eau de là Ce qui va nous permettre Alors là je vous montre il y a ses crottes, euh, tout au début, toute la première journée, il n'avait pas du tout, du tout déféqué. Donc en plus, il y avait un risque qu'il ait une occlusion. Donc là, je suis vachement rassurée parce que les deux ont déféqué. Et c'est très bon signe. Euh, vous voyez, ils bougent déjà, ils bougent déjà vachement mieux qu'hier. Alors pour info, ils ne sont pas bien du tout dans ce, ce saladier, ça les stresse. C'est pas euh, l'environnement qu'ils connaissent euh, depuis, euh, depuis hier euh, en bac hôpital. On va virer l'eau du seau bleu. Alors, je, oui, on vous montre un peu. Euh, Hubble, là, qui a retrouvé son seau, qui nage, qui va euh, plutôt pas mal, etc. Et ce qu'on fait... Euh, J'en ai plein les doigts. Euh, C'est que, progressivement, j'ai pris un mug. Je, généralement, je prends un verre d'oseur, mais bon. Euh, je prends un mug et je viens, euh, de temps en temps, tous les 5 minutes, 10 minutes, etc., remettre de l'eau qui vient du bassin à de l'extérieur, ce que vous pouvez faire avec l'eau euh, du robinet. Mais si c'est de l'eau du robinet, laissez-la reposer si possible 24 heures. Parce que l'eau du robinet, il y a du chlore. Pour nous, ça pose pas de problème parce que c'est des dilutions extrêmement faibles. Mais euh, les poissons, c'est des poissons, les mammifères, c'est des mammifères, c'est pas tout à fait le même truc. Eux, ils sont dedans. Donc ils n'aiment pas le chlore. Et c'est pas bon pour euh, euh, également l'équilibre des bactéries. Euh, qui vont euh, participer à vraiment l'équilibre de l'eau et à la bonne santé euh, de, de, de, de pas que des poissons mais et de, mais de toute la faune et la flore qui, qui sont autour des poissons et on vire les chats de là euh, là, c'est pas sécurisé par rapport aux chats euh, parce qu'il est trop proche de la surface, c'est pas fait pour. Mais dans leur seau, euh, on, on laisse euh, pas trop sous sans surveillance. Mais nos chats sont intéressés pour regarder, jeter un coup d'œil, mais grosso modo, euh, c'est mouillé, donc c'est dégueu, donc ils y vont pas. On est tranquille. Voilà. J'espère que euh, vous n'aurez pas à faire ça, mais j'espère que si vous avez un poisson malade. Euh, vous saurez qu'on peut faire des choses pour le soigner. Euh, regardez sur Internet, renseignez-vous, demandez à des personnes aquariophiles, euh, des professionnels ou des passionnés. Et il y a souvent, très souvent, euh, des choses qu'on peut faire pour agir. Et bien entendu, la priorité, dès qu'on peut, c'est agir en prévention. Donc nous, on va vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau de notre bac. Euh, là je pense qu'il euh, y a eu dû avoir des comportements de harcèlement euh, pour le frais et que euh, les poissons sont frottés euh, pour se planquer dans des petits coins euh, de, de cailloux et qui se sont blessés dessus euh, puisqu'en plus les, les, ceux qui ont une forme très fine euh, les poissons plus proches de la forme sauvage n'ont aucune blessure, pètent le feu etc euh, ça a plus touché euh, ceux qui ont ces formes modifiées euh, plus transformé, un peu plus bouboule. Donc on va vérifier euh, les nitrites, nitrates, on va vérifier euh, qu'il n'y a pas de déséquilibre, on va vérifier qu'il n'y a pas de, normalement, pierre coupante ou de choses comme ça, d'éléments du décor qui peuvent euh, les blesser. Et puis on va continuer à surveiller l'état de tout le monde. <rire> voilà, prenez bien soin de vos animaux et de vous, et puis ben, je vous souhaite plein de belles choses.